Ah, nous nous trouvons à Jarry, au restaurant Erois, et c'est une grande joie pour moi d'être ici, puisque le, le projet que je suis en train de soumettre, c'est-à-dire mon deuxième recueil de poésie euh, Renaissance, euh, suscite l'intérêt des amis et des lecteurs. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est une soirée très intimiste, puisque j'ai d'abord invité toutes les personnes qui me sont très chères, donc c'est oh, comme si je suis en famille ici. Mais Renaissance a pris forme après deux ans de réflexion, après le premier recueil de poésie qui s'appelait euh, Plaisir d'écrire. J'ai décidé de, de faire silence, de me tuer intellectuellement, hein, si on parle, et j'ai observé un peu la société. Je me suis observé aussi où j'en étais, qu'est-ce que je dois apporter à la société, et qu'est-ce que tout le monde en termes de relations comment faire pour qu'on soit beaucoup plus apaisé donc ça se décortique, c'est vrai qu'il fait 134 pages, euh, il est fort de plus de 50 euh, poésies mais c'est une poésie que j'ai écrite un peu différemment que le premier après ces deux années de silence j'ai dit non, j'ai des choses à dire, il faut que je vienne comme un sphinx, mais celui-là il ne meurt jamais parce que l'écriture aussi c'est la flamme qui évite de mourir donc avec la poésie on a un filet de, de puissance intellectuelle qu'on a envie de partager avec les autres. Et c'est pour cela que ce bébé, je dis bien ce bébé renaissance, il a de la force. Pour l'instant, en Guadeloupe, je trouve qu'il commence à prendre la forme. Et il se vend bien en métropole, en Suisse et en Belgique. Donc, c'est déjà un plaisir pour l'auteur de savoir que son, son travail est reconnu. Je devrais, normalement, c'est ce qui manque aussi en Guadeloupe. Par exemple, là, on m'a déjà convié à faire des émissions littéraires en métropole, tout ça, avec d'autres intellectuels. Donc, c'est ce qui nous manque, que les jeunes puissent s'exprimer. Mais Renaissance va toucher un petit peu à tout. Aussi bien qu'on touchera aux, aux, aux, aux séances difficiles de la vie, telle la vie est, telle la mort, mais l'amour, sans l'amour, il n'y a pas de monde, donc je vais aussi parler de l'amour, mais aussi, je parle aussi de, de phénomènes sociaux difficiles, notamment, on voit qu'il y, y a les grèves, nous n'arrivons pas à négocier, nous prenons du temps, nous nous blessons, alors je vais parler de ça aussi, comme nébuleuse, euh, négociation, tout ça c'est très important, l'homme aussi a besoin de ça, il a besoin de paix. Donc derrière la paix aussi, euh, il est important que l'auteur, le poète, puisse s'arrêter un instant. Et j'ai joué avec les mots, je me suis amusé. Donc il y a une partie de jeu, il y a aussi, où je parle de, de la renaissance, comment je, je puisse connaître, mais aussi des, des thèmes un peu simplistes, mais... Poétiquement qu'on peut faire quelque chose de beau Comment on se lève, comment euh, euh, on se réveille, comment on dort, etc. C'est des éléments que j'ai préparés dans plusieurs chapitres Qui seront importants pour les jeunes Je laisse une trace et c'est très très important L'écriture ne meurt jamais L'homme peut mourir, mais l'écriture c'est idéal et c'est éternel Je vois qu'il y a un regain pour la, la poésie Et nous avons besoin de ça puisque la poésie est un vecteur d'apaisement euh, nous pouvons nous requalifier notre violence que nous avons nous par rapport à la société, par rapport à la poésie mais c'est beau, moi quand j'ai un livre je n'achète que ça chez moi j'ai que des livres de poésie j'aime ça, je respire, je vis et je voudrais partager ça aussi et sans poésie on aura beau dire on aura de, de grands intellectuels on aura des hommes très riches on aura de grands politiciens mais sans poésie c'est le maillon qui permet que le monde puisse rester apaisé. Il y a une poésie qui me, qui me tient à cœur où j'avais touché à, quand le, comment il s'appelle, le jeune à Benbrice qui s'était fait tuer, on lui avait pris son, son, son portable, la violence. Donc je parle aussi de la violence, mais j'ai poétisé tout ça. Donc tous les thèmes sont importants. C'est un livre qui va, qui va vraiment toucher le cœur des Guadeloupéens. Et comme on me connaît, j'ai, j'ai cette joie d'écrire, cette joie de partager et à travers renaissance. Mais mon actualité, normalement si Dieu le veut, euh, ne va pas prendre fin là. Puisque je suis en train de travailler un roman qui va s'appeler L'autre Monde. Je travaille aussi un recueil de citations qui va s'appeler Les Bénèges. Mais je travaille aussi sur un autre recueil de poésie qui est pratiquement terminé, qui risque de sortir aux alentours de février et qui s'appelle euh, À l'ombre des anges. Mais il y a un quatrième aussi qui va venir parce que le cerveau fonctionne. Le quatrième, c'est un cadeau que je veux faire à tout le monde. Une sorte d'offrande, une sorte de dédicace et un genre de leg pour dire que si je vous laisse ça, je vous l'offre, ça permettra aussi que ceux qui veulent écrire vont trouver cette, cette fièvre parce que l'écriture c'est une fièvre ça vous prend. moi j'écris à n'importe quel moment dans la nuit hein? et ensuite je suis en train aussi de réfléchir mais j'ai pratiquement élaboré c'est à dire parler des paysages d'autrefois de la vie d'autrefois et ça va s'intituler moins en temps longtemps par rapport au récit que me racontaient mes arrière parents je vais poétiser ça et je vais laisser une cartographie de des relations humaines que nous avions avant en Guadeloupe. Merci. À nos renaissances, je revis, Je suis heureux.